Ça fait plusieurs mois que j'ai pas sorti de vidéo Facecam et que mes projets prennent du temps, même beaucoup de temps en fait, le projet sur les représentations est au ralenti, j'en avais parlé et euh, j'ai pris en fait du temps pour moi ces dernières semaines, ces derniers mois en fait, pour réfléchir à ce que je fais sur Youtube, c'est pas non plus une vidéo plainte ou quoi, c'est juste que j'ai réfléchi à tout ce que j'ai fait depuis le début de la création de ma chaîne YouTube vraiment depuis le début des vidéos que je fais ici et du coup j'ai envie avec vous de faire un petit historique et d'expliquer en fait euh, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait cette chaîne, où j'en suis aussi maintenant et puis bah s'il va se passer des trucs pour la suite, ce qui peut se passer, etc. Alors à l'origine j'ai plus la date de création de la chaîne, je m'en rappelle pas, mais ça fait plusieurs années. Euh, cette chaîne elle avait été créée, j'avais mis pas mal de, de conneries. De quand je tenais un blog sur Internet, j'allais faire des reportages, des interviews euh, en ligne, euh, interviews qui après ont été déportées sur une chaîne secondaire qui existe encore, que je ne suis plus active depuis des années ça c'est un truc que j'ai fini. Moi il faut savoir que sur internet, en fait, j'ai commencé avant Youtube avec un blog. C'est un blog qui existe encore, je vous mets l'adresse dans la description si vous voulez y jeter un oeil. Un blog sur lequel en fait je parlais de jeux vidéo, je me suis mis à parler de cinéma, et je me suis mis à pouvoir aller en convention parce que j'avais droit au fameux passe-presse, c'est le passe-droit qui te permet de couper la file de rencontrer les invités et de créer du contenu et c'est comme ça en fait bah, qu'en général on arrive à avoir du contenu avec des gens un peu plus connus et que ça fait plus de vues et donc bah, qu'on peut développer en fait euh, son contenu voire même en faire un contenu de marque A l'époque moi j'avais pas créé le blog dans ce but là J'étais très content d'avoir ce pass parce que ça m'a permis en fait bah, de voir l'envers des conventions puisque j'allais à des petites conventions euh, locales, la Japan Touch à Lyon notamment, c'était celle où j'ai été le plus ou la Mangalaxy à Valence, la Mangamania à Montélimar et du coup bah, en fait j'ai rencontré des gens que bah, soit je suivais sur YouTube ou que bah, je connaissais en fait depuis ma plus tendre enfance. Hein. Je pense à des gens voilà, comme Bernard Minet, euh, le fossoyeur de films, David Mourier. Merci le chat qui décide d'aller dans la litière pendant que je tourne. Hein, voilà, des gens qui ont soit bercé mon enfance, soit bercé du coup euh, ma culture internet et que j'ai pu rencontrer, qui j'ai pu échanger et ça c'est quelque chose en fait euh, bah, dont je suis fier personnellement parce que même si maintenant j'ai l'impression que c'est peut-être donné à tout le monde et que ça l'était peut-être un peu à l'époque bah, je sais que c'est quelque chose de cool et j'ai aucun regret en fait d'avoir arrêté le blog je l'avais arrêté parce que ça me prenait trop de temps c'est quelque chose qui me plaisait plus, j'avais plus envie d'écrire dessus malgré le fait qu'il tournait assez bien pour le coup et du coup, un jour je me suis dit, j'ai quand même encore envie de créer. Et moi, il faut savoir qu'en fait, quand je découvre un truc qui me plaît vraiment, je me mets à fond dedans. Ça me dure quelques mois, ça me dure quelques années, et puis je m'en lasse un peu, je le garde des fois, je le garde de côté, et j'aime bien comme la musique ou comme la photo par exemple, et puis des fois, bah, je, juste euh, j'arrête un peu. Et là, en fait, je suis, j'étais tombé, suite au blog, un petit peu dans la photo et la vidéo. J'avais commencé à découvrir ça, surtout la photo. Et moi en fait je me suis dit bon bah je vais euh, commencer à créer des vidéos, donc je faisais des vlogs principalement, des récaps de ce que je faisais, de si j'avais des projets sur la chaîne, donc c'est des vidéos qui ne sont plus disponibles maintenant. Et en créant ces projets je me suis dit un jour j'aimerais écrire des histoires, et c'est une des premières raisons pour lesquelles je me suis entre guillemets lancé sur Youtube, c'est faire des courts métrages. Donc il faut savoir que, évidemment, faire des courts-métrages, ça prend du temps, ça demande de savoir écrire, ça demande de savoir réaliser, ça demande de savoir monter, ça demandait un paquet de compétences que j'avais pas vraiment, si ce n'est un tout petit peu de montage. Et évidemment, bah, depuis quand même, j'ai un petit peu amélioré mes compétences là-dedans. Si je suis très très loin d'être excellent, je sais que je monte beaucoup mieux qu'avant. Et donc j'ai créé mon premier court-métrage. Et là où je me suis dit, en fait, ça peut marcher, ça peut me faire plaisir, ça peut faire plaisir à d'autres gens, et juste en fait, ça peut marcher euh, de, de créer du contenu, c'est que quand j'ai créé mon premier court-métrage, il ben, y a des gens qui étaient partants pour participer. Il y avait une photographe à l'époque que j'adorais beaucoup, j'adore toujours son travail, et qui avait accepté de venir sur le tournage alors qu'on se connaissait pas et que c'était mon premier court-métrage. Et c'est des choses en fait qui touchent et qui m'ont fait me dire que bah peut-être que je pouvais faire quelque chose de ça. Je savais d'avance qu'en faisant des courts-métrages, c'est déjà pas un truc qui marche sur YouTube, et c'est absolument pas un truc qui pouvait être rentable. Si jamais un jour je voulais espérer en vivre, il y a très très peu de gens qui vivent uniquement de la création de courts métrages sur YouTube sans avoir des financements de partout parce que ça coûte très cher à produire, ça prend énormément de temps et en fait on peut pas en produire aussi vite que des vidéos, facecam ou des vlogs comme beaucoup le font. Et donc j'ai fait plusieurs courts métrages il y en a un total de 13 qui sont publiés sur la chaîne, il y en a eu quelques autres qui ont été réalisés et jamais publiés ou publiés quelques jours puis effacés parce qu'au final j'étais... Pas du tout satisfait et c'est quelque chose que bah, j'adorais faire et je m'étais mis à peu près le rythme de un court-métrage par an parce que je voulais faire d'autres projets à côté et parce que bah, comme j'ai dit ça prend beaucoup de temps d'écrire le court-métrage, de le corriger, de le storyboarder, de le penser, de recruter l'équipe sachant que bah, nous on faisait ça avec les copains en mode euh, route comme beaucoup le font je pense sur internet c'est à dire sans pouvoir payer les gens c'était vraiment un truc entre potes ça marchait bien c'est clairement les vidéos qui marchent le mieux sur ma chaîne et c'est pour ça que j'aime bien les faire parce que je sais que ça va toucher plus de gens que la vidéo que je suis par exemple en train de vous faire là maintenant qui va être vue par beaucoup moins de personnes c'est normal c'est pas le même type de contenu il a pas de créa dans ce que je suis en train de faire actuellement j'ai bossé avec un paquet de gens avec beaucoup d'amateurs avec quelques professionnels j'ai eu de plus en plus de gens qui étaient intéressés pour participer à mes projets et c'est là que je me suis dit en fait tu peux créer des trucs qui vraiment intéresse les gens. Le but ça a toujours été de me dire moi je veux pouvoir montrer des choses aux gens. Internet c'est un super outil, YouTube malgré la censure, malgré les problèmes qu'on a dessus, les droits d'auteur etc, ça reste un excellent outil pour montrer son travail quand on n'a pas de plateforme de diffusion. Et puis j'ai voulu m'essayer à d'autres trucs, j'ai fait une espèce de reportage, interview par exemple sur la parentalité il y a plusieurs années, je me suis amusé aussi à faire des mini clips vidéo, j'ai participé à d'autres projets à côté, que ce soit des clips vidéo, que ce soit de l'édition, des effets spéciaux, de la websérie, et en fait c'est ça qui m'a aidé à me dire bah en fait ce que tu fais, les gens le reconnaissent, c'est que c'est peut-être bien au fond et c'est qu'en fait ton travail a de la valeur. Et un jour je me suis dit j'aimerais pouvoir vivre de la vidéo, c'est pas le cas aujourd'hui, ça l'a jamais vraiment été, mais ça a été une super expérience. Ça c'est à côté de YouTube, donc je vais pas non plus m'étaler là-dessus, je crois qu'en plus j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos avant. Et du coup, je me suis mis à faire de plus en plus de formats différents entre les courts-métrages, parce que je me disais, bah, je fais un court-métrage par an, je m'y mets en général aux alentours de juin-juillet, je commence à l'écrire, je commence à chercher les personnes et tout, et aux alentours d'octobre-novembre, il est tourné, après j'ai plus qu'à le monter et le mettre en ligne. Et entre temps, bah, tout le reste de l'année, je fais d'autres formats. Des vidéos où je vous parle directement, j'ai eu le format 2 astuces et demi qui a compté une bonne vingtaine d'épisodes. Où je donnais des petites astuces en fait sur bah, comment faire de la vidéo quand on n'a pas de budget. Je l'ai arrêté parce que je sentais que le format s'essoufflait et que je me répétais beaucoup. J'ai essayé un autre format pour parler de cinéma qui s'appelle Image par image et qui en fait clairement est aussi arrêté, même s'il y a des épisodes écrits, j'ai pas forcément l'envie de les tourner parce que je les sens pas aussi qualitatifs que les premiers et du coup bah pour l'instant il y a ce blocage donc je change de projet et il y a actuellement la série sur les représentations au cinéma qui était lancée à l'origine avec l'idée de faire quelques épisodes pour parler de ça je me suis rendu compte a posteriori que ça demandait beaucoup de travail parce que ça pose deux soucis le premier c'est que je fais parler des concernés c'est pas le plus compliqué parce que je peux contacter des gens concernés la plupart des personnes acceptent je fais une interview qui dure quoi 20-30 minutes peut-être une heure maximum je pars et après j'ai juste à éditer mes rushs donc c'est vraiment quelque chose de très très simple de ce côté là pour la voix off, par contre, j'ai besoin de bien écrire et j'ai besoin de faire attention à ce que je dis, parce que je ne suis pas concerné, parce que je veux éviter au maximum les maladresses ou même les grosses erreurs, je veux pas blesser des gens, je veux pas en vexer, et du coup, bah forcément, ça demande un taf monstre, j'ai pas forcément le temps ou j'ai pas forcément l'envie de faire toujours ça sur mon temps libre, donc pour l'instant, eh ben c'est en stand-by et j'y bosse de temps en temps, et c'est là où je veux en venir, c'est que... Je veux plus du tout m'imposer une espèce de régularité avec euh, fait au minimum une à deux vidéos par mois sur YouTube. De toute façon, ça fait longtemps que c'est plus vraiment le cas, que je fais plus vraiment une vidéo par mois. Parce que j'ai essayé de tenir ce rythme. À une époque, je tenais le rythme d'une vidéo par semaine, sauf que j'avais pas de travail à côté et c'était quelque chose qui était beaucoup plus simple pour moi parce que je pouvais passer mes journées entières littéralement à tourner et monter. Donc je pouvais prévoir des vidéos, des fois avec 4 semaines d'avance et j'étais tranquille pendant un mois après avoir bossé 5 jours. Et puis j'ai fini par me sentir forcé, me dire « Ah, il faudrait que je sorte une vidéo cette semaine, mais j'en ai pas envie. » Je commençais à prendre un petit peu de retard, un jour ou deux, et je m'en voulais. Même si j'ai jamais eu de reproche par rapport à ça, je m'en voulais de dire aux gens « Vous aurez une vidéo par semaine, et puis en fait vous aurez une vidéo tous les 10 jours, et puis une tous les 15 jours, et puis une par mois, et ainsi de suite. » Et je trouve que c'est un des plus gros problèmes que j'ai avec YouTube, c'est cette histoire de régularité. J'aimerais que les messages que j'ai à transmettre puissent être vus par un maximum de personnes à la fois pour que bah, ça puisse toucher des gens que je puisse aussi avoir des retours sur le travail que je suis en train de faire et ça malheureusement je peux pas non plus juste demander aux gens de partager et espérer que ça arrive magiquement je sais qu'il y a besoin d'investissement sur youtube même quand on ne veut pas en vivre pour pouvoir toucher plus de gens il suffit pas simplement de connaître quelqu'un qui va te propulser il suffit aussi de bosser à côté personne va accepter de mettre en avant quelqu'un qui fait des petits vlogs face caméra tous les deux ou trois mois pour parler de pas grand chose. Et pour moi il ne faut pas que justement l'appât des vues devienne la source de motivation. Il faut être motivé avant, il faut être prêt à faire ce travail dans des conditions qui sont pas ouf avant que bah, ça se développe. Depuis très longtemps j'ai totalement conscience que mon travail en fait il évoluera jamais plus que ça. Je vais peut-être continuer à gagner des abonnés tout doucement. Là j'en suis à 187 et ça fait peut-être 4 ou 5 ans que je suis sur YouTube. Clairement on n'est pas sur une montée très rapide mais c'est pas grave. Un jour, peut-être que ça décollera, ou peut-être que ça ne décollera pas, mais le problème, c'est pas tant au fond que je ne fasse pas du ou quoi, c'est que je ne sais plus vraiment ce que je veux créer. J'ai pas envie de me lancer dans un nouveau projet, parce que je veux déjà essayer de faire un maximum d'épisodes sur les représentations au cinéma, parce que c'est ce que j'ai maintenant, et surtout, je ne ferai pas de court-métrage cette année. Comme j'ai dit, c'est des vidéos qui marchent le plus sur ma chaîne, donc en fait, c'est avant tout pour ça que les gens qui me suivent sur YouTube me connaissent, et je sais que c'est comme ça que les gens me connaissent, quand je les rencontre et qu'ils ont potentiellement entendu parler de moi. Le truc c'est que pendant toutes ces années j'ai fait ces courts métrages sans le sou. Tout ce qu'on faisait c'était que bah on payait en fait la bouffe aux acteurs qui venaient, des fois on payait un petit peu les déplacements, on payait un coup à boire, on les hébergeait, on s'arrangeait entre nous et à l'époque ça marchait en fait. J'avais pas spécialement de soucis parce que c'était vraiment des potes, c'était des proches. Le dernier court métrage que j'ai fait, un passage, il y avait toute une équipe, on a fait un litchi pour essayer de le financer qui mine de rien a bien marché je trouve l'audience que j'ai puisqu'on a récolté un peu plus de 300 euros donc on avait un budget de 300 euros pour un court métrage sauf que 300 euros c'est très loin d'être assez pour pouvoir faire le court métrage qu'on a fait si on avait voulu à peu près pouvoir payer tout le monde correctement en supposant que tout le monde est grosso modo le même salaire il nous aurait fallu facile 5 à 6 000 euros et je peux pas sortir 5 à 6 000 euros de ma poche j'ai pas le poids non plus pour aller chercher des financements et pour pouvoir vendre ce que je fais. Et j'ai plus vraiment envie de faire des courts-métrages comme ça à l'arrache, en demandant à des gens que je connais à peine de venir gratuitement pour participer à mon projet. Face à ça, du coup, j'ai deux solutions. La première, c'est de plus faire de courts-métrages. J'ai pas envie d'arrêter, j'aimerais bien en refaire plus tard. Sauf que je dois trouver une source de financement. La seule source de financement que j'ai actuellement disponible, c'est ma page YouTube sur laquelle les gens peuvent ou donner de l'argent directement, ou alors faire des dons en regardant des publicités, ce qui ramène un petit peu d'argent. En soi, ça, c'est un système avec lequel je pourrais facilement me faire financer par des gens qui n'ont pas forcément les moyens de payer. Le problème, c'est que la pub n'est pas très rentable. Pour vous donner une idée, actuellement, une personne peut maximum me reverser 20 à 30 centimes par jour en regardant des pubs. Donc pour pouvoir atteindre ne serait-ce que 1000 euros sur toute une année, je vous laisse imaginer la quantité de personnes qui doivent regarder des publicités. L'autre solution c'est de repartir sur du crowdfunding, mais je suis pas très bon en com, j'ai une assez petite communauté et même si j'ai des potes qui ont de la visibilité et qui peuvent me l'offrir pour me soutenir là-dedans, ça suffit pas. La deuxième solution c'est de me dire que j'arrête complètement les courts métrages et que je fais juste les vidéos que j'ai envie sur ma chaîne, que ça me ramène de l'argent, des abonnés, des vues ou autre, ça peu importe, parce que c'est pas ça qui va me motiver à faire des vidéos encore. Je me sens pas forcément dans un vide créatif parce que les choses que j'ai envie de faire je sais qu'elles sont réalisables si je m'en donne les moyens et qu'il faudrait juste en fait que je sacrifie un peu plus de temps perso. Sauf que ça c'est quelque chose qu'on peut faire quand justement on a envie de le faire. En ce qui concerne l'avenir de cette chaîne, je ne me vois pas l'arrêter, je ne me vois pas forcément faire de gros gros projets dessus. Je me vois juste ralentir énormément le rythme, faire mes projets au rythme que je veux, avec les personnes que je veux, avec les moyens que j'ai, et voir ce que ça donne. Youtube, c'est et ça restera toujours un super terrain d'expérimentation pour moi parce que la vidéo, je ne me vois pas en vivre, je n'ai plus envie de travailler dans ce milieu parce que les expériences que j'ai eues sont très mauvaises. J'ai envie de faire mes vidéos à ma façon, c'est peut-être très égoïste et ça laisse peut-être entendre aussi que je considère que je fais mieux que les autres, mais c'est pas du tout le cas. Comme je l'ai dit depuis le début, tout ce que j'ai envie, c'est de vous partager ce que je sais faire et ce que j'ai envie de créer. Et j'espère que dans tous les cas, même si vous n'êtes pas nombreux, vous serez tous et toutes au rendez-vous pour les prochaines vidéos. Si jamais tu veux soutenir la chaîne ponctuellement ou même régulièrement, il y a le lien vers ma page YouTube qui est dans la description. Tu peux y aller, tu peux essayer de regarder une publicité et qui sait, peut-être qu'un jour je serai super riche en fait grâce à cette solution. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, je suis désolé si ça sonnait un petit peu triste. Je te souhaite une bonne fin de journée, n'oublie pas de créer, ciao